Pour, pour toujours, hein. Là, on va aller à le Trigana pour reprendre la Lancha et la Lancha, on va aller à oh. Nico oh. Ciao San Francisco! Ciao San Francisco! <rire> C'est la fin d'un voyage dans le choco, un petit à l'œil, mais voilà, les nouvelles aventures commencent. <rire> Je crois que c'est de euh, l'ordre de milliers de migrants qui passent chaque jour et euh, toute la ville est organisée autour de ça, dans le calme, des, des vendeurs ambulants qui vendent des tentes, euh, des machettes, des matelas, euh, des kits de survie, parce qu'il y a des familles entières qui, tont, qui ont traverser toute l'Amérique centrale dans des conditions incroyables, ça a un petit peu mal à l'aise. Là on est à voilà. parce que... Euh, Demain on va Là on est arrivé avec le bus et euh, on va partir à Carthagène avec le Matus. Là on est dans le bus, on s'est maté des filles, on se on discute, on, la fenêtre. on fait plein de trucs. Nous avons loué des appartes 4 fois dans notre vie. La première fois, c'était super. La deuxième fois, c'était en Espagne. On a eu 15 jours de pneumonie acharnée de Aline et André. Rien que ça. La troisième fois, c'était à Sapsourou. On n'en a pas parlé dans la chronique, mais Aline avait une rage dedans à s'arracher la mâchoire. Et là, eh bien, on a loué quatre jours à Cartagène et dès la première nuit, nos deux enfants se sont mis à l'état complètement larvaire. Une fièvre incroyable, et même si on a le sourire, euh, bon, on s'inquiète un petit peu. Là on est devant l'alliance française de Carthagène, c'est là où j'ai travaillé en 2008. C'est étrange de revenir 14 ans après devant euh, ce lieu. Le appartement dans lequel j'ai habité, c'était chez une coiffeuse et c'était elle qui gérait euh, tout, euh, tous les logements. C'est un petit peu sentimental et à la fois c'est tellement étrange parce qu'à l'époque c'était une rue plutôt mal famée et aujourd'hui c'est une rue totalement touristique avec euh, des couleurs, des drapeaux, des tours opérateurs pour aller dans les îles, euh, la fête, le bruit, la musique euh, et puis on, on est rentré chez la coiffeuse Doris. Et en fait, elle est toujours là et en fait, elle se souvient de moi. Alors, c'était un, un moment très chouette, très sympa. Et puis, comme c'est une coiffeuse, et eh bien, on, on revient ce soir et puis on va tous se faire couper les cheveux. Nous sommes au, au centre de la place Bolivar, qui a joué un rôle capital dans la libération du pays, Passer de la noblesse espagnole à la bourgeoisie locale. d'après ce que j'ai compris. Là, on se retrouve devant l'appartement dans lequel j'ai vécu la majorité de mon temps passé à Carthagène. Je retrouve mon petit balcon, ma petite porte d'entrée, ma petite fenêtre qui donnait sur la mer, le petit pêcheur le matin. Un petit moment d'émotion. Une quête de trois jours, le sac d'André. Ça y est, il est content. Merci. Qu'est-ce que vous faites Je suis en train de préparer le repas de Noël avec, je cite, du pâté en Afon colombie et du cuacamole tout près. Me Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. soirée à Monteria et dans quatre jours on quitte la Colombie. On n'a pas réussi à prolonger notre visa mais une bonne nouvelle on a quand même pu décaler notre vol. Donc on quitte la Colombie dans quatre jours mais on ne va pas se laisser abattre et on va continuer le voyage pour arriver à la date prévue à Saint-Gravé. Là on est euh, au terminal euh, et on va partir euh... Autre euh, On va prendre le bus pour aller à Medi pour trois jours à Medellin. On va retrouver Lina, on va retrouver Freddy, euh, euh, Lucas et, et, et Mia, et on va vivre nos trois derniers jours en Colombie. C'est un petit peu précipité hein, ce côté, où on change de, où on change tout. Alors on va essayer de discuter comme on dit. Il y a moi, j'ai failli vomir pendant tout le trajet. On est parti à 8h30, on arrive, il est 19h. Bon, bah, ça fait long, quoi. une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ai pas de pastèque. La bonne, c'est que j'ai du beurre De Medellin et c'est la grosse forêt, c'est génial! C'est incroyable, il y a des, des heliconias avec des pins, avec des, des des plantes de partout. On trouve du sauvage en plein cœur de Medellin c'est hallucinant! Euh, là, on est euh, dans une gare du métro de Medellin euh, et on va aller au parc. Euh, Explorer. Et tu c'est avec les cousins. On les copains ça. Oh mais tout va bien se passer, hein, hein les enfants. Ouais, ça va être trop bien heureux, mais non. Et de vraiment... notre euh, euh, ah maison les...